Bonjour à toi chers spectateurs, Rodéo de Lola Kivoron, c'est un film qui m'intriguait énormément. Bon, déjà parce que son passage à Cannes n'est pas passé inaperçu, notamment parce que Lola Kivoron a tenu des propos qui ont choqué beaucoup de monde, mais qui sont pas si déconnants que ça, mais parce que du coup ça a mis en avant le long métrage, et que lorsque j'ai lu le sujet, je me suis dit « Ouh, on est potentiellement sur quelque chose de très cool, donc voyons voir ce que ça donne ». Le résumé, pour faire simple, Julia ne vit que pour une chose, la moto. La moto comme quotidien et comme moyen d'assouvir son envie de liberté. Elle décide, pour totalement embrasser cela, de rejoindre le monde du rodéo urbain qui la passionne. On va pas se mentir, c'est un film très classique. Déjà, c'est bien de poser ça. Je pense pas profondément que Lola Kivoron ait voulu faire un film qui va révolutionner un certain genre du cinéma français. Mais l'approche qu'elle a de celui-ci, pour son jeune âge et pour le geste finalement qu'elle lui donne, c'est ça qui fait de Rodéo un film très intéressant. Très intéressant parce que pour un premier long métrage, je trouve qu'il y a un vrai bagou, une vraie intensité, un vrai cachet et une vraie identité au long métrage, et qu'au-delà de ça, il y a une vraie maîtrise du sujet. Une maîtrise qui, parfois, voudrait se mêler au documentaire, voudrait jouer avec des personnages qui sont très accrochés à la réalité, voudrait poser des situations où en tant que spectateur, on on est vraiment à bras-le-corps avec ces héros. voudrait aussi montrer la place des femmes dans un monde où justement les hommes n'ont toujours fait que régner. Ce film est assez fascinant parce que non seulement il va jouer avec beaucoup de stéréotypes, et souvent on va s'éprendre de ceux-ci pour mieux les interpréter et mieux leur donner du sens, mais surtout va presque les prendre à bras-le-corps pour justement les détourner et leur donner un nouveau sens. Et c'est dans cette partie-là, je trouve, que Lola Kivoron. Arrive à livrer un moment de cinéma qui, certes, encore une fois, c'est bon de le rappeler, ne va pas révolutionner le genre, mais arrive tout de même à accomplir ce que beaucoup de metteurs en scène n'arrivent pas à comprendre lorsqu'ils font leur première œuvre que les clichés, ça peut être bien si on les comprend et qu'on sait comment leur donner du sens. Explorer les lieux et les contextes que le cinéma choisit parfois de ne pas forcément mettre en avant est un choix de création cinématographique qui ne plaît pas à tous, qui peut parfois faire en sorte qu'un film sonne comme atypique, mais surtout ne réussisse pas à convenir à tous les spectateurs, même les plus passionnés. Lola Kivoron nous propose un premier long métrage assez imposant, de par son style et sa forme, qui peut donner l'impression de sonner comme une plongée assez frontale et parfois un peu cliché, dans un univers souvent caricaturé, mais qui parvient dans sa forme et sa protagoniste centrale à sonner comme une œuvre frontale, intense et palpitante. En termes d'écriture, le film est écrit par Lola Kivoron avec l'aide d'Antonia Burezi, qui est également une de ses actrices principales. Euh, moi, j'aime beaucoup la composition avec laquelle les deux scénaristes ont voulu mettre en scène non seulement le parcours d'une femme, mais aussi ce petit monde. Le monde de rodéo urbain. Parce que, on va pas se mentir, Lorsqu'on parle de rodéo urbain aujourd'hui, on a des images de contre-enquête ou de 90 minutes enquête ou des trucs à la con comme ça où c'est genre nous allons suivre la police de random quartier de la région parisienne ou d'une grosse, métropoli... grosse métropolite de France. Il y a des clichés. Il y a des clichés, il y a des stéréotypes, il y a des grossièretés, il y a, il y a des facilités. Et je pense que c'est ça en fait que Lola Kivouron a voulu défendre à travers ses propos au Festival de Cannes. Elle n'a pas voulu forcément dire de manière concrète que la police était responsable de tous les mâles, elle a juste voulu mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, le regard est fortement biaisé sur ce monde-là. Et au travers de son film, je ne dirais pas qu'elle arrive complètement à sauver les meubles parce qu'en même temps, ses personnages, les trois quarts, sont des malfrats ou des mecs qui font des conneries ou qui ont tendance à vouloir se manipuler, se dominer et parfois même se buter les uns les autres. Mais pour autant, elle arrive à comprendre cet univers et à lui donner un autre sens, à lui donner un côté très fraternel, très attaché les uns aux autres. Euh, en faire une petite famille et c'est pour ça que je trouve ça très intéressant que beaucoup de gens aient envie de parler de ce film comme d'un anti Fast and Furious parce que par beaucoup d'aspects, notamment le travail autour de de l'approche des liens entretenus par ces personnages, du jeu avec son actrice, des stéréotypes qui sont amenés derrière, de la composition de certains personnages secondaires qui sont parfois très caricaturaux il y a ce lien avec tout un cinéma des années 90 qui était très caricatural, qui était très grossier et où justement il y avait ce pinacle au début des années 2000 avec Fast and Furious qui peut-être était le cliché de trop, mais qui arrivait à amener le contexte nécessaire pour faire en sorte qu'en tant que spectateur, on s'attache à ça. Et ce contexte, d'ailleurs à l'époque, c'était une forme de rue urbain. C'était les courses, les courses de rue. Donc le lien est finalement logique et, et on sent que c'est ça en fait qui drive les deux auteurs, en même temps bien évidemment que ce personnage principal féminin. Kivoron, accompagné de Burezi, nous propose un script oscillant constamment entre le récit immersif et puissant, cherchant à embarquer directement le spectateur à côté de ces hommes et de cette femme, dans un univers complexe et noir, mais également plein de rêves et de passions, donnant lieu à quelque chose de surprenant. Et dans un second temps, dans un récit presque poétique, par le parcours de son héroïne, dont le fond n'est quasiment jamais travaillé, choix des auteurs de laisser beaucoup de zones d'ombre, pour que le spectateur se pose les bonnes questions sur cette femme, et ne cherche pas à la placer dans un contexte pour faire en sorte que sa forme ressorte le plus, et explose avec cette fin révélatrice. En termes de mise en scène, Lola Kivron a vraiment une patte. Je trouve que le film a une identité, a une manière d'aborder à la fois son propre geste, cette idée justement de vouloir s'accrocher à, ce, à cet univers, ce monde du rodéo urbain, et en même temps, il y, y a cette envie de vouloir créer une identité, un graphisme particulier à l'œuvre qui ressort quasi à chaque seconde. Il y a ce grain déjà, ce grain qui pourrait presque faire penser à de la pellicule, même si ça ne l'est pas. Mais pour autant, il y a cette attache à un côté très concret. Il y a cette envie de vouloir avoir une image brute, une image intense, une image forte, une image qui va parler d'elle-même et qui va réussir à traduire à elle seule toutes les, les problématiques, les, les, les tourments, les, les moments intenses que va vivre cette héroïne. Et, et, et c'est au travers de ces aspects-là, qui peuvent sembler très anecdotiques sur le papier, mais que la cinéaste maîtrise, que je trouve, on reconnaît l'identité d'une jeune auteure qui a envie de montrer qu'elle a du style, qu'elle a du bagou, qu'elle a quelque chose de concret à présenter au spectateur, qu'elle n'est pas juste là pour dire « Regardez, c'est mon premier film, j'essaye des trucs. » Elle a vraiment envie de dire « Ça, c'est mon style. Si tu aimes, tant mieux. Si tu détestes, passe ton chemin. » Et je trouve ça fort parce qu'il y a peu de metteurs en scène, surtout en France aujourd'hui, qui arrivent dès leur premier long-métrage à poser quelque chose qui soit aussi concret, aussi fort, qui arrive autant à nous embarquer et qui arrive autant à, à jouer avec nous. Et c'est dans cette partie-là, je trouve que Lola Kivron arrive parfaitement à s'épanouir et du coup, en tant que spectateur, bah, on se laisse totalement embarquer là-dedans. Kivoron est une toute jeune cinéaste, et cela se ressent dans sa manière de créer et de mettre en forme son récit, où elle cherche parfois tellement à osciller entre le film d'expérience proche de l'immersion cathartique et en même temps le récit plus classique sur l'évolution d'une femme dans un monde d'hommes qu'elle se perd peut-être un peu dans sa composition du cadre. Pour autant, elle n'oublie jamais, comme évoqué avant, de développer correctement son graphisme pour faire en sorte que son image parle d'elle-même, et donc en un sens, que l'on n'ait pas besoin plus que cela de se laisser trop prendre par la main pour accompagner une héroïne dont le parcours est parfaitement mis en relief par la jeune réalisatrice. En termes de casting, je trouve celui-ci vraiment excellent, que ce soit les acteurs pros ou les acteurs non pros, tous y sont bons. J'ai surtout envie de retenir deux performances que j'ai trouvées vraiment excellentes. C'est Yanis Lavki, qui joue Caïs, qui est juste hallucinant. Je l'ai trouvé très très bon et il a beaucoup de charisme et il a une vraie présence à l'écran. Et Antonia Burezi, donc la co-scénariste de Lola Kivron, que j'ai trouvé très bonne. Vraiment. Elle a un personnage qui est très fort, très attachant. C'est un des personnages féminins les, les plus justes que j'ai vus dans ce type d'univers. Construite depuis très longtemps, parce que réellement, elle arrive à imposer une présence et elle arrive à parfaitement jouer avec ce que son personnage est supposé porter. Mais bien évidemment, vous vous en doutez, il y a cette jeune actrice principale qui est extraordinaire, qui vient du monde du rodéo urbain, mais vraiment, elle impose dès les premières minutes une puissance de jeu. Peut-être que ça va l'enfermer dans ce type de rôle. Ça serait dommage parce que je pense qu'on est sur une perle. Julie Ledru est une actrice folle, une jeune femme bourrée de talent qui dégage un petit quelque chose de plus face à la caméra de la jeune auteure qui donne lieu à une interprétation singulière et particulièrement touchante. Au bout du compte, Rodéo est un film qui sonne vraiment comme un uppercut. Le genre de film où on ressort en se disant « Ok, c'était classique, par moments très stéréotypé et très cliché, mais qu'est-ce que ça marche ?» Ça marche parce qu'il y a une vraie intensité. Ça marche parce qu'il y a un style, il y a du graphisme. Il y a un personnage central passionnant. Il y a une jeune actrice principale qui donne tout ce qu'elle a pour faire en sorte que sa, son héroïne, elle prenne vie à l'écran. Tout ça, ça fait que Rodéo de Lola Kivron, c'est vraiment une petite pépite de cinéma qu'il faut voir en salle. C'est une petite tuerie, c'est trop bien, c'est vraiment cool. Ça ne dure pas très longtemps. Et vraiment, à la fin, on ressort en se disant « Qu'est-ce que va nous faire cette jeune femme par la suite ?» J'ai hâte de voir ça. A plus